Posture debout, toujours pour les étudiants, deuxième partie. Comme vous voyez, je fais Virkshasana. C'est au programme, il faut le travailler. Vous commencez par le pied droit dans laine gauche et ensuite vous poursuivrez pied gauche dans laine droite. Au retour, comme à l'aller. Ensuite, vous avez deux nouvelles postures debout à faire. Donc, Virabhadrasana 1, la posture du guerrier. Inspirez, sautez, montez les bras tournez le pied arrière vers l'intérieur ouvrez le pied avant parallèle au tapis inspirez profondément et rentrez le coccyx expirez, pliez le genou avant gardez bien les hanches stables au même niveau la hanche avant recule et la hanche arrière essaye d'avancer pour stabiliser la hauteur des deux hanches puis regardez vers le ciel tendez bien la jambe arrière puis inspirez, revenez puis faire de l'autre côté. Pour les besoins de la vidéo, je vous épargne cela, mais sachez que vous devez le faire. Maintenant, nous allons faire Virabhadrasana 2, la posture du guerrier numéro 2. Donc, je ne ressaute pas, je suis stable, je suis préparée, je tourne le pied arrière, j'ouvre mon pied avant et j'expire, je plie mon genou avant. Je garde la stabilité et de, de tout l'alignement ici de la colonne vertébrale et par rapport au buste, du pubis, passant par le nombril, milieu du sternum, milieu de la gorge, front. Vous voyez, tout ceci doit être vertical. Ensuite, vous tournez la tête vers la main avant, le genou bien au-dessus de la cheville et gardez bien vos bras étirés. Respirez calmement, mettez de la détente dans l'abdomen, puis inspirez. L'autre côté, expirez ensuite, sautez, Tadasan. La suite au prochain rendez-vous.